Donc ça va, c'est plutôt pas mal, vous allez pouvoir vous battre, hein, parce que euh, y a Mars qui est aussi dans votre signe, on va en parler. Euh, donc euh, ça est clair. Bon, c'est vrai que le Soleil en Bélier donne plus de force encore euh, à Mars, hein, mais vous serez combatif. Hein. C'est en tout cas le, le, euh, ce qu'il faut retenir euh, de ce, cette conjoncture Bélier, c'est que euh, elle vous donne l'envie, euh, non pas de, de vous laisser euh, aller, hein, mais plutôt l'envie euh, de gagner. Donc vous mettrez euh, toutes les chances de votre, de votre côté. Euh, essayez, euh, si jamais vous êtes confronté, si vous êtes du tout début du signe, hein, que vous êtes confronté à des lenteurs, à des, de la mauvaise volonté, etc., euh, essayez de ne pas être trop réactif, parce que ça euh, accentuerait les problèmes. Hein. Donc euh, c'est vrai que le bélier de toute façon euh, accentue votre réactivité, mais euh, bon, euh, je suis pas sûr qu'il faut que vous vous, vous, vous laissiez complètement euh, dominer par vos impulsions. Hein. Euh, essayez au contraire de les contrôler, parce que plus l'énergie va être contrôlée, et plus euh, vous serez efficace. Après le 19, le soleil sera en taureau, alors là, bon, ça va être un peu difficile pour le tout début du signe, je vous le cache pas parce que le soleil va être conjoint à uranus et en dissonance avec mars, donc euh, bon, ça a des allures quand même de cassure, de, de rupture, de de difficultés à, euh, à, à garder une situation stable. Il hein? euh, y aura forcément du stress avec ça, c'est vraiment une situation assez stressante hein? et, et qui peut vous obliger peut-être à bouger, à trouver des idées, hein? vous serez sur la brèche. Avec mercure, euh, on parle, vous le savez, de votre mental, euh, de vos échanges, et elle va être en poisson du 1er au 10. Donc poisson votre secteur d'argent, euh, avec mercure donc il y aura forcément euh, quelque chose à discuter à ce niveau-là. Hein? Euh, et euh, bon, vous aurez malheureusement affaire à des interlocuteurs de type poisson, c'est-à-dire des personnes qui sauront pas ce qu'elles veulent, qui seront dans l'incertitude, qui vous diront oui un jour, qui vous diront non le lendemain, hein, euh, par exemple si vous vendez ou si vous achetez quelque chose, n'importe quoi! Hein. Ce sera euh, bon, euh, pas clair. Ce sera pas, euh, ça se passera pas. Euh, sera pas une transaction euh, normale euh, comme on en fait euh, tous les jours. Hein? Et puis attention aussi, euh, bon, euh, à pas oublier votre portefeuille quelque part ou votre sac euh, si vous êtes une femme. Euh, hein? euh, le poisson est oublié, hein? donc euh, <rire> soyez prudent. Euh, après le, le 10, euh, mercure va être en bélier, donc là aussi, euh, vous allez avoir euh, des mots pour vous défendre, hein, vous saurez, vous direz ce qu'il faut. Alors évitez simplement d'être agressif parce que ça, ça passe pas. Hein. L'agressivité, euh, c'est pas ça qui fait qu'on va vous écouter davantage ou qu'on va prendre en compte euh, vos paroles. Non, au contraire, soyez euh, ferme, déterminé et euh, dites ce que vous pensez euh, sans mettre de filtre, mais en, en évitant quand même aussi d'être trop moqueur et, et trop taquin, et donc de blesser euh, vos interlocuteurs. Hein, euh, même si c'est dans vos intentions, parce que vous pensez que euh, ça va euh, faire réagir la personne, mais je suis pas sûre hein, que ce soit du tout une, une bonne idée. Euh, de, de, de vouloir, euh, bon, faire trop réagir hein, vos, vos interlocuteurs, euh, essayez plutôt d'établir un vrai dialogue! Hein. On en vient à Vénus maintenant, et Vénus elle, elle est vraiment très très bien placée en ce qui vous concerne, elle rentre en Gémeaux le 3 avril et elle y reste jusqu'au mois d'août, hein. donc euh, vous allez avoir vraiment des bons plans. Hein. Euh, alors, c'est très curieux parce que quand même la conjoncture, elle, elle est ambivalente. Hein. D'un côté, vous allez voir, on a bon les dissonances Soleil Mars et tout ça, et puis euh, et puis Saturne. Et puis d'un autre, il bah, y a cette Vénus qui va être formidable parce que elle va vous mettre en valeur, elle va mettre votre image en valeur, vous allez vous sentir aimé, euh, apprécié. Alors est-ce que ça peut jouer dans deux domaines différents, étant donné que euh, les Gémeaux où Vénus va se trouver est un signe double? Alors bon, euh, c'est vrai que peut-être vous pouvez rencontrer quelqu'un et l'amour peut vous tomber dessus comme ça, au moment où vous vous y attendez le moins. C'est du domaine du possible. Mais bon, euh, il, il, il est possible aussi que vous réussissiez quelque chose et que vous en soyez très complimenté. Mais bon, je pense que ceux du début du signe ne, ne sont pas concernés euh, par ça. Hein. Euh, C'est plutôt euh, bon, si vous êtes né après le 25-26 euh, janvier, hein, ça devrait euh, ça devrait quand même aller mieux. Hein. Euh, bien sûr vous allez euh, pouvoir tomber amoureux, hein, euh, ça c'est sûr, euh, mais à mon avis euh, ce sera quelque chose de, de pas... Euh, où vous vous engagerez pas vraiment, où l'autre ne s'engagera pas vraiment non plus, donc euh, bon, a priori ça peut vous, con, vous convenir, hein, euh, tant que vous ne vous sentez pas prisonnier, euh, vous les Verseaux, ça vous va, hein, euh, vous êtes plutôt euh, euh, pour euh, les unions libres, les, les mariages ouverts, vous euh, voyez, ce genre de choses. Euh, et bon, si jamais euh, une amitié évolue vers quelque chose de plus amoureux, allez-y, hein, parce que ça peut être quelque chose de, alors à ce moment-là, euh, de plus solide. Alors maintenant on en vient à Mars, et vous savez que mars gère vos énergies, hein, et eh bien elle est dans votre signe. Hein. Ça tombe mal en période taureau, mais bon, euh, c'est... Euh, et même en période Bélier, en période bélier d'ailleurs puisque mars est la planète maîtresse du bélier, donc ça va lui donner encore plus de force. Elle va être conjointe à, à saturne jusqu'au 16, donc vous serez quand même un petit peu empêtré, hein, un petit peu gêné euh, dans vos mouvements, dans votre mobilité. Alors bon, qu'est-ce qui peut se passer? Vous, vous êtes fait mal quelque part? Vous avez du mal à marcher? Euh, vous n'avez plus de voiture, elle est cassée? Euh, euh, Quelqu'un vous empêche? Euh de, de, de, de sortir de chez vous parce que vous devez le garder, enfin vous voyez, il y a plein d'explications possibles au fait que vous allez être gêné dans vos déplacements, dans votre mobilité, euh, à cause donc de cette conjonction de Mars et de Saturne. Et puis Mars est également en dissonance avec Uranus, donc il y a un vieux problème qui revient, hein? un, un problème que vous avez déjà connu l'été dernier, euh, quand Mars était en Lyon. Hein, là, euh, Mars était en lion face à vous, au carré d'uranus euh, en, en taureau, et là, Mars est chez vous, et de nouveau au, au carré, au même endroit hein, qu'au mois d'août, euh, juillet août dernier. Donc peut-être que c'est quelque chose qui revient, hein, que vous avez déjà vécu et qui revient, et que vous allez pouvoir régler, parce que Uranus va avancer maintenant, hein, il va un petit peu vous lâchez la grappe, hein, si vous êtes du premier er décan évidemment. Euh, donc euh, je ne suis pas si négative que ça hein, sur cette euh, conjoncture qui est bon, de toute façon stressante, hein, vous allez avoir du stress. Mais euh, bon, je pense que vous allez mieux le gérer euh, que, euh, que l'été dernier, hein, parce que l'été dernier vous avez dû être surpris par ce qui s'est passé, alors que là vous ne serez pas surpris, vous aurez anticipé je vous souhaite à tous un très bon mois, je vous attends, si vous le voulez, sur rtl.fr ou sur le figaro tv magazine, puis vous pouvez aussi appeler le 3210.